Ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille Alors là, CR7 a encore une fois frappé très très fort Mais cette fois-ci, c'était dans les fesses d'Arsenal Et là, on va pas se mentir que qu'Arsenal, ils sont en train de crier En train de dire, ouais mais quelle solution nous pouvons trouver face à ce géant Il y a aucune solution mesdames et messieurs Ce mec, quand il décide de marquer, il marque Et là aujourd'hui, il leur a mis deux fessées dans les fesses Tu vois ce que je veux dire Et c'était des fessées assez virulentes Parce que là, c'est pas n'importe quel fessée Là, c'est la 801e fessée qu'il inflige à un gardien. Tu te rends compte 801 buts, que ça soit en sélection ou en club. Et le mec... Il a fait euh, les, les, euh, euh, tous les pays euh, en termes de, de football, sauf l'Allemagne. Bon, il n'a pas encore joué en Bundesliga. Euh, après, Cristiano Ronaldo c'est pas terminé. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On ne sait pas. Il se dit, bon, euh, allez, je vais terminer ma carrière. Euh, voilà, aller à Salzbourg. Voilà, Je vais aller leur donner un peu de lumière, un petit peu de force. Voilà, histoire de, de, de mettre un petit peu de but dans, dans chaque championnat. Mais le mec, il est incroyable. Vous avez vu le match qu'il a fait le mec, il court de partout. Il est là, il va, il tacle. Il va là-bas, il fait des appels. Il est incroyable. CR7, 36 ans, il continue encore une fois à nous faire vibrer, à nous faire rêver. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme le petit nain, la petite fraude. Hier, carrément, tellement il m'a énervé. j'ai pas fait de vidéo, je suis parti me coucher. Tu te rends compte Je suis parti me coucher à 23h15, juste après le match horrible du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, 3 sur 10 de la note. La note la plus de sa carrière. Bon, c'est terminé, on arrête de parler de Lionel Messi. Voilà, ça vient entacher cette vidéo absolument magnifique quand on parle d'un grand athlète euh, CR7 qui a tout gagné euh, avec euh, plusieurs clubs. Euh, on ne peut pas euh, euh, le comparer sans cesse à un petit nain, à, un, à une petite fraude et à un petit dictateur. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, en tout cas, euh, ce que je vois, c'est que Manchester United recommence à avoir euh, un petit soupçon de, de jeu, là, ça commence à être très intéressant, ce que Michael Carrick il a fait, on va voir comment euh, l'entraîneur va succéder à ça, parce que là, il les a remis sur le pied, tu vois ce que je veux dire Là, on va pas se mentir que Fred, euh, il a fait une dinguerie au début du match, mais après, il s'est rattrapé, tu vois, il a récupéré plein de ballons, il a fait euh, deux passes décisives, euh, ou trois, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, Fred, tu marches pas sur ton gardien, comment ça, tu vas blesser ton gardien Hein les, les mecs d'Arsenal, ils ont aucune pitié, hein eux, Tu crois qu'ils regardent ton gardien Ton gardien, il est au sol, il est en train de souffrir. Eux, ils vont marquer. Tu crois quoi Bon, En tout cas, 801 buts pour CR7. Là, on va pas se mentir que là, il va bientôt dépasser Pelé. Bon, Pelé, il dit que lui, il a mis 1000 buts. Mais selon la FIFA, il y en a je sais pas combien qui sont comptabilisés. Donc, CR7, il va bientôt être le buteur, l'attaquant. L'attaquant qui a mis le plus but, le plus de buts dans l'histoire du football. Donc là, CR7 il va pouvoir fermer des bouches. Tu vois, quand on parle de CR7 et, et d'attaquants, ça va être terminé. Là, on va on va pouvoir le comparer à Phénoméno. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Phénoméno, euh, voilà, c'était incroyable. Il n'a pas eu euh, ce que CR7 il a eu, mais CR7 n'a pas eu ce que Phénoméno a non plus. Enfin, a eu, tu vois ce que je veux dire, phénoménaux. Il a eu quand même, euh, euh, je sais pas combien de Coupes du Monde. Il en a eu deux, je crois. Euh, ouais, quand il avait 17 ans et une autre euh, euh, en, en 2002. Meilleur buteur des deux Coupes du, fin, deux, deux Coupes du Monde. Enfin, voilà, bref. C'est vrai qu'ils sont pas très comparables en matière historique. Voilà, on était, on était petits, on commençait à kiffer le foot. Mais là, ce que Cristiano Ronaldo, il est en train de réaliser, messieurs, dames, c'est assez historique. Là, il va dépasser tous les buteurs du monde entier de tous les temps. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu comprends Là, à partir de là, euh, on peut le mettre dans le débat avec les grands. Tu vois ce que je veux dire On peut le mettre à côté des Maradona. Euh, tu vois, déjà, il y a Pelé qui dit, bon, voilà, CR7, il m'a dépassé. Même si c'était contre Cagliari. Mais bon, qu'est-ce que tu peux dire Là, là, il continue. Hein Vous dites qu'il qu était en train de détruire l'équipe de la Juventus. Elle est où, la Juve Elle est où, la vieille dame hein La vieille dame, elle est toute ménopausée. Il n'y a plus rien qui se passe, là. Oh là là, c'est terminé. Hein alors que Manchester United, ils reviennent à je sais pas combien de poids de Arsenal. Tu comprends Et ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc commencez à vous concentrer avec CR7-là. Je vois toutes toutes les, les critiques. Alors que lui, même lui, il s'est fait voler aussi pour le Ballon d'Or. Lewandowski s'est fait voler. CR7 il s'est fait voler. Parce que j'ai vu ces stats-là. Commencez à vous concentrer.